Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons de parler sur l'élément grand menu. Pour information, nous utilisons l'outil Chita de la plateforme Bidural hein, pour faire de la création web. Euh, nous avons déjà fait un joli parcours hein, pour, sur ce type de menu jusqu'à présent. Vous allez remarquer que si on clique sur un bouton, donc tout est vide. Et pour information, il n'y a pas de lien sur les boutons directement. Parce que je veux dire par là je vais recharger cette page il n'y a pas de lien directement sur les boutons donc je ne peux pas par exemple cliquer sur un bouton et puis euh, il va y avoir un lien dessus qui va diriger rediriger quelque part les liens dont on aura besoin pour naviguer sur notre site internet seront euh, seront mis seront mis là en fait ok donc du coup comment est-ce qu'on met ça en place c'est ce que on va voir ensemble maintenant donc si on va travailler par exemple là, sur la partie accueil supposons par exemple que je veux que quand j'en clique là il puisse euh, euh, puisse aller sur l'accueil etc donc comme je n'ai pas de lien dessus je suis obligé par exemple là, de mettre un bouton ou du texte je peux utiliser du texte pour le faire parce que vous avez vu hein, quand on faisait la présentation avec du texte on peut mettre des liens on peut mettre des liens hein, sur un texte donc je peux mettre par exemple un texte ça va être le même principe partout. On peut mettre un texte ici, par exemple là. Ok. Si vous, ne pas, par exemple, si vous ramenez, comme vous venez de loin, hein, si vous ramenez un élément sur votre site, euh, sur votre conteneur et que ça ne tient pas, hein, euh, ne vous embêtez pas. Normalement, c'est en dessous. Ça doit être en dessous. Ok. Il n'a pas mis en dessous. Ok. Dans ce cas, ce que vous faites, ajoutez, vous mettez l'élément d'abord sur la bannière. Ok retourner sur, le, sur mon bouton et de la bannière vous mettez sur, sur le conteneur et ça doit tenir ok donc fait ça en deux temps et là par exemple là je peux mettre euh, euh, retour retour à l'accueil retour retour à l'accueil justifier sur le côté voilà ce que aussi je peux faire, je peux ne pas mettre par exemple un bouton dans le grand menu hein, et mettre un autre bouton à côté juste pour que les gens cliquent dessus et retournent à l'accueil si je ne veux pas l'intégrer dans le grand menu. C'est aussi une possibilité. Okay? Donc, euh, vous avez ça si vous ne voulez pas hein, le mettre euh, sur, sur le conteneur. Et là Et Le conteneur, il est très grand. Si je veux réduire, réduire le conteneur de cette partie, je peux le faire toujours en travaillant sur la taille. Donc, on va aller voir à la hauteur du conteneur. Voilà, on va réduire, on va réduire cette, cette hauteur pour que ce soit un peu plus courant. Ok, donc je mets mon texte et sur mon texte, je peux, je peux mettre un lien. Okay. Et comme on l'avait déjà vu quand on faisait la présentation hein, euh, sur, sur les textes, donc je peux mettre un lien et retourner sur la page d'accueil de mon, de mon site par exemple. Ok, ouvrir dans le même onglet et fait sélectionner si je veux que la couleur soit autre chose je peux modifier là ok donc là par exemple c'est fait si j'enregistre j'ai j'ai mon lien qui est euh, qui est au niveau du conteneur si je recharge ma page hop, fermé. et du coup j'ai ce que je viens de créer là ok je peux le faire aussi avec un bouton je peux rajouter un bouton ici euh, pour, pour pour rediriger donc si je clique dessus ça me redirige vers une, une autre partie du site par exemple ok la prochaine fois on parlera des autres parce que euh, on peut rajouter pas mal de choses on peut ramener euh, des textes, euh, des boutons, des images, euh, d'autres des, des, menus, on peut intégrer d'autres menus dans le grand menu. On peut faire pas mal de choses, on verra ça dans une prochaine présentation. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, euh, sachez que nous avons mis en place pour vous une plateforme de formation gratuite. Hein. Pour cela, allez sur notre site aw2.fr. Une fois que vous êtes dessus, scrollez vers le milieu de la page et vous avez ce bouton « Je commence ma formation ». Cliquez dessus, créez votre compte gratuit et vous aurez des ressources sur, sur, sur votre compte pour pouvoir créer votre site internet. Si vous avez des questions, posez-les, sachez que vos questions et remarques sont les bienvenues. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et, et YouTube en tapant agence web AWDE. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.